Papa, vous avez quitté où Jésus a quitté au Mali. Tu as quitté au Mali Oui. Tu es venu au Bénin Oui. Quand vous êtes venu, est-ce que le portefeuille magique, ça produit l'argent Ah, Ça produit l'argent. Eh? Vous êtes sûr que ça produit Ça produit l'argent. Vous êtes très sûr Très, très sûr. D'accord. Voilà. Donc, ça produit l'argent Ça produit l'argent. Ok, c'est bon. Oui. C'est bon, vieux. Oui. Donc, arrivez chez vous là. Vous allez, à, vous allez donner quel conseil à, à, à votre ami ah, Je vais donner le conseil parce que la vérité est bonne. On a dit, viens là où il y a la vérité. Arrêtez à promener à gauche à droite. Viens, respectez notre ancien, respectez Bénin. Respectez l'enfant de Bénin. Respectez le génie de Bénin quoi. Je veux que tout le monde vienne à Bénin. Chez Dabou, Chez, Chez le, le grand maître marabout Grand maître marabout Au Bénin. Au Bénin ici. Dans la chambre dans la chambre, voilà. Ouais. Quand vous venez, il faut pas perdre, parce que quand les motos vous apprend, là, ça tourne, tourne, tourne, tourne, il n'y a rien, il faut venir, c'est garanti, c'est garanti, vient parce que quand, pour la première fois, si vous venez ici, voilà, les motos ça tourne, ça rentre, ça sort, c'est un peu loin, mais il n'y a rien, absolument rien. Moi, je quitte, je connais personne ici, je suis venu par téléphone, et puis je vois la vérité, s'il vous plaît. Respectez l'Afrique, respectez le Bénin, les grands marabouts, ça existe au Bénin ici.